Je finirai ce premier point sur la lecture, et c'est ma conviction la plus totale. Euh, Dis-moi qui lit, et je te dirai à quelle société tu appartiens. Premier point. Évidemment, nous avons une liaison euh, essentielle avec euh, euh, l'éducation nationale, bien sûr. bien sûr, Parce que je vous rappelle quand même qu'en en, en, en classe de 6 il y a en gros un enfant sur cinq qui maîtrise mal la langue française. Donc, euh, c'est bien la constatation, mais on en tire quoi Donc, donc euh, euh, les classes des doublés à 12, c'est absolument essentiel. Et puis, et puis, là, je parle à Madame la Présidente, parce que euh, c'est tous les endroits, tous les moments de la formation. Et notamment, mes chers lycées pro. Donc, quand tu veux, on réattaque sur ce point. Deuxième point, la bibliothèque. Tu en as parlé, c'est à la fois la lecture, euh, évidemment, des lieux du livre, mais c'est de plus en plus des lieux de livres. Et quand on a rencontré partout dans ces 50 villes des gens, ils nous disaient, mais racontez notre métier d'aujourd'hui. C'est plus comme avant avec des gants remettait du patrimoine. Bien sûr qu'il y a ça aussi. Et c'est un métier magnifique d'être bibliothécaire. Mais il y a plus que ça. C'est du vivre. Alors, je vous rappelle quand même que pour ceux qui disent « mais non, c'est dépassé », tout ça, etc. Il y a quand même, chaque année, à presque 30 millions de Français qui euh, franchissent les portes d'une bibliothèque, d'une médiathèque, grande ou petite, 30 millions, et que ça augmente régulièrement de 2, 3, 4, 5% par an. Donc c'est pas négligeable, c'est pas pour euh, des, des happy few, comme on dit en breton classique. Et euh, 50% des gens qui viennent là, ne viennent pas pour chercher un livre. Alors là on est au cœur de la question de la politique culturelle, où on dit qu'il y a euh, une offre, et si on répond pas à cette offre, on est des maudits, des rien que rien, des dignes d'être dédaignés, etc., etc. Donc il faut adapter la demande et petit à petit glisser. Alors les gens qui disent ah non, ah non, une, une bibliothèque c'est pas fait pour apprendre à faire des crêpes ou à, ou à des, jeux et des jeux électroniques, eh bien on commence par ça. Et puis leur lieu il est ouvert. Et puis on va petit à petit à une autre offre. Et c'est la demande qui crée l'offre petit à petit. Et on n'est pas ce mépris, parce que si la culture ouvre, la culture peut aussi fermer et condamner. Et nous, avec la ministre, c'est notre conviction depuis tout le temps qu'on se connaît, c'est de dire, ne plus jamais entendre cette phrase, c'est pas pour moi. Cette phrase est insupportable. N'importe quel élément de la culture, c'est pour tout le monde. On le voit avec l'opéra, on le voit dans tous les domaines, c'est pour tout le monde. Et alors, ce qui était très frappant, c'était euh, le patron euh, de, de, de Beaubourg, un hein, des patrons, il donnait des, des, des tickets de musée gratuits. Parce que les gens venaient à la bibliothèque, qui est moins impressionnante, mais le musée, c'est pas pour moi. Ils disaient, ben, tu vas voir, c'est peut-être pour toi. C'est ce qui se passe ici au Microfolie. C'est pour eux aussi. Donc, la culture, c'est pour eux aussi. C'est tout pour chacun. Tout pour chacun.